On va séparer les deux mots, hein, rédaction et web, voir en quoi... Alors, essayez de ne pas enfoncer des portes ouvertes, bien sûr, mais essayez de voir en quoi c'est important de voir les spécificités des deux par rapport aux autres modes de communication. On va faire un récapitulatif euh, et puis voir un petit peu les, les bonnes pratiques et voir les, les, les prochains événements tout à la fin. Bienvenue euh, donc, euh, dans un premier temps, bah, rédiger pour le web, bien sûr, ça ne s'improvise pas, hein, c'est un métier, on a de la chance d'ailleurs euh, d'avoir euh, dans l'audience aujourd'hui euh, des rédacteurs et d'actrices web. <rire> ouais, euh, on a même eu quelqu'un tout à l'heure au Café Outhi qui disait que euh, bah, c'était un job en soi. Oui, exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, En majorité, ce sont des personnes qui sont euh, indépendantes, freelance, euh, exercées plutôt euh, par, des, par des femmes et dont pour la moitié, c'est une source principale de revenus. Okay. Pour les thématiques et contenus populaires en rédaction web, euh, donc ce qui vient tout au-dessus, ben, c'est le marketing digital, SEO, SIA. On va voir le SEO tout à l'heure, de quoi il s'agit. Euh, on parle de content, ma content marketing. Il euh, y a beaucoup de rédaction qui est réalisée pour l'e-commerce et aussi pour la santé en troisième position quand même. Euh, on retrouve la rédaction web sur beaucoup de, de supports différents. Bonjour, bienvenue. Euh, donc les articles, euh, les blogs, les sites web. Et si j'ai mis le petit, la petite loupe là, qui bouge là, c'est pour vous dire qu'on va se concentrer essentiellement là-dessus. On parlera un petit peu rapidement euh, des réseaux sociaux aussi, des emails aussi, euh, mais on va se concentrer là-dessus. Et alors... On... T'as dit beaucoup de mots qui, vient du... enfin, qui font partie du, du jargon de... du métier que t'as décrit avant. Oui. Euh, si on comprend pas tout, CEO, on CA, comprends. content marketing, on a le droit de poser la question dans le chat, ou dans le chat, pardon, euh, mais le chat pour ceux qui francisent les choses, euh, ou dans l'audience, en tout cas, n'hésitez pas, euh, parce que ces mots-là, ils sont... Pas forcément toujours bien vulgarisé ouais. tu disais aussi que on n'allait pas tout traiter parce que là on n'a qu'une heure Ça et que c'est un sujet passionnant on Ça pourrait va. tenir très longtemps mais euh, surtout il y a des choses qu'on a déjà vues, il me semble qu'on a déjà vu donc on vous invite à aller voir sur notre chaîne youtube pour voir les replays ben, notamment sur les, les, les tips qu'on a pu donner sur les réseaux sociaux en termes de rédaction et aussi être, être attentif sur les cafés outils à venir euh, puisque, bah, notamment, on euh, ne va pas pouvoir voir, là, par exemple, les newsletters, mais on va les voir en septembre prochain. C'est <coughs> bah, un tel sujet qu'il fallait un moment dédié. Et pour le euh, CEO, CIA, il me semble que ça, c'est des sujets un peu euh, fétiches, euh, côté Xavier et Jean-Philippe, je crois qu'ils ont déjà fait des contenus là-dessus. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une sur les sites web euh... Oui, c'est ça exactement, on en parlera, on en parlera tout à l'heure. Donc oui, SEO, Search, alors à la française, Search Engine Optimisation. <rire> on le verra tout à l'heure. L'autre, là, c'est la même chose, c'est pour la publicité. Ah, comme publicité, comme vous le savez. Content marketing, donc marketing, c'est les techniques de vente, et content, c'est le contenu. Hein donc, quel contenu mettre pour, euh, pour, pour vendre mieux Super. Et la liste des prochains cafoutiers, on les trouve la liste des prochains cafés outils, on les trouve si vous êtes abonné à notre newsletter. Toujours les, les, les joies <rire> du direct. <rire> Mais heureusement qu'il est là. Des fois, il. Alors, Donc, il y a aussi une équipe technique. Donc, euh, derrière, euh, derrière les écrans, euh, vous avez Xavier, vous avez Julien et Jean-Philippe. Et vous avez Sarah et Monique aussi. Voilà. Euh, donc oui les, les, les, pour revoir les cafés outils donc, vous pouvez venir ben, ici c'est affiché sur le tableau vous pouvez vous abonner à notre newsletter euh, vous pouvez voir sur notre site internet il y, y a plusieurs euh, façons de savoir hein, ce qu'on va faire sur Open Agenda voilà. Trop chouette. allez c'est parti euh, donc euh, bon oh, oh, vas-y Ouais, euh, enfin, tu, on, on a préparé ensemble et, euh, et c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui ont mis en place une stratégie de content marketing et ça leur a été vraiment bénéfique, ça a été mesuré et pourquoi c'est aussi important d'avoir une stratégie en fait Oui, alors bah, pour, pour le côté mesurer, évaluation, c'est vrai que c'est fait partie des choses qui sont les, les moins évidentes à, à, à, à évaluer mais ce qu'on peut évaluer euh, bah c'est plutôt, plutôt gratifiant donc on a un meilleur trafic sur son site web c'est moins cher que le marketing dit traditionnel euh, puisque euh, là si vous avez quelqu'un en soi enfin un interne en particulier vous n'avez pas besoin de, de payer de, de publicité et puis c'est plus facile de faire venir les gens à soi par du contenu qu'en essayant d'être un peu j'allais dire sur du push un peu un peu bah, euh, agressif bah on, on, on, peut, on peut faire les, les deux, mais disons que ce qui est préféré, et c'est ce qu'on va, ce qu va voir tout à l'heure, c'est un contenu original et authentique. Okay. Ouais. Euh, voilà, donc un levier d'acquisition et de transformation, et c'est le format le plus apprécié pour, pour les 4 ou 5e des entreprises, puisque bah, les articles aussi... N'hésitez enfin, pas à répondre aussi dans le chat, à votre avis, pourquoi est-ce que les, les articles euh, sont préférés à tout ce qui est vidéo, audio et podcast Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile à votre avis C'est pas les... Manipuler On peut manipuler okay. les articles okay. Moi, je vous aurais dit, euh, la vidéo, c'est facile. je vais cliquer sur un bouton, et je vais m'en. Mais à, à réaliser, je veux dire, à, à, à produire. Ah ben, il y a peut-être un peu des contraintes techniques, il faut du matériel. Alors, il faut du matériel, qui n'est pas gratuit, et puis il faut mmh. des connaissances aussi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de connaissances pour écrire des articles, mais en tout cas, euh, c'est plus cher d'acheter ou de faire acheter des, des, des vidéos, des, des audios et des podcasts, et il faut du matériel. Et c'est moins, euh, ça vient moins rapidement qu'un texte écrit. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, si normalement oui. Euh, je l'ai mis en, en, en grand et en rose. C'est quand même un mot important, euh, même si on peut se dire que dans le milieu commercial, c'est quelque chose qui... Voilà, hein, on ne sait pas trop, jamais trop où on en est, mais quand même, hein, si vous n'avez pas, euh, si vous ne gagnez pas la confiance de votre cible, ben, ça marche beaucoup moins bien. Et donc, euh, ça fait partie des choses qui sont très, qui sont appréciées en tout premier. Toute génération confondue, hein, c'est ce qu'il y a dans, dans ce tableau là. Euh, les sites de marque euh, gagnent la confiance, une confiance maximale par rapport aux, aux autres modes de, de, de, de, de vente, que ce soit la publicité, le sponsoring et ainsi de suite. Donc là, c'est la quatrième ligne, et effectivement, il y a au moins enfin, c'est entre 55 et 68%. Euh, donc bah, euh, ça veut dire que c'est quand même un engagement qui est important. Bah, c'est le... Ouais, et puis même... Et puis aussi, le premier, hein, Branded mmh. Website, c'est la même chose aussi, en fait. Hein. Et là, 80%, donc... Euh... C'est ça. Normalement, si vous écrivez bien, et effectivement de manière honnête et, et sincère, on a tendance à croire ce que vous racontez. C'est ça. Ok Alors là... Des... Est-ce qu'il est que... ouais. <rire> est qu y a des... Est-ce qu'il des questions, des remarques, ça va bon. Euh, donc, on vous propose de séparer un petit peu les deux, donc rédaction et web. Euh, donc, la rédaction, c'est une façon de communiquer parmi d'autres. Hein, donc, il euh, y a le fait d'écrire, il y a le fait de verbaliser les choses, il y a le fait de communiquer visuellement, <rire> hein, par les textes, par les images, etc. Et puis, il y a la communication non verbale. Enfin, en gros, ça va être les quatre le, grandes. Le web, c'est un outil pour communiquer, parmi plein d'autres, qui hein, sont liés aux quatre dont je vous ai parlé, etc. Le point commun entre les deux, c'est quand même que les deux sont codifié voire hyper codifié et que du coup, il faut forcément connaître les codes pour comprendre, à la fois pour comprendre et pour réaliser. C'est ce qu'on va vous proposer de faire un petit peu aujourd'hui, et euh, c'est une manière de, communier, de communiquer aussi qui est indirecte, hein. donc il faut aller chercher sur le web, il faut comprendre ce qui est écrit, parfois il y a du jargon, on va voir que le moyen a le mieux c'est, hein. mais euh, voilà. Mmh. Alors, euh, d'un point de vue de la rédaction, donc on vous a dit tout à l'heure qu'on va passer rapidement sur les réseaux sociaux, donc la longueur du texte, euh, c'est souvent quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est demandé, qui est posé. Euh, pour Twitter, au départ, pour les vieux, c'était 140, c'était 140. Alors c'est un chiffre qui peut être intéressant à, à retenir parce que c'est un chiffre qui à peu de choses près euh, reste un chiffre mais tu vas en parler tout à l'heure Marie euh, qui a un, un, un nombre de caractères qui, qui correspond à ce qui est visible dans certains articles et à partir duquel il faut appuyer sur voir plus si on veut voir la suite donc il y a un effet teaser pour ces 140 caractères c'est assez rigolo donc c'est passé à, à 280 caractères pour Instagram et LinkedIn, on, on, on peut aller jusqu'à 2200 voix, voire 3000 sur LinkedIn, mais donc ce texte coupé à 140. Et pour les articles, donc ce sur quoi on va essayer de, de, de se concentrer, on va essayer de voir comment euh, adapter la longueur à ce qu'on va vouloir euh, dire. Donc euh, le web dans le cadre de, de content marketing, c'est les phrases de Proust, euh, ça passe moins bien. C'est ça. Ou alors, faut mettre beaucoup d'images, tout ça. Bon, en même temps, nous, on aime beaucoup les madeleines, mais effectivement. Ouais, ouais. Euh... Bon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la longueur des textes proposés correspond aussi à, et, et c'est un peu l'œuf la poule, à la durée de concentration et de temps que vous pouvez espérer de lecture. Il faut se dire que 7 minutes, c'est bien, c'est long. C'est long. Hein. Voilà. Vous pouvez en être satisfait ou frustré, mais 7 minutes, si vous partez sur cette base-là euh, et que les gens vont au bout de la lecture, c'est que vous avez bien travaillé, c'est chouette. En tout cas sur le web, évidemment. Hein. Après, j'espère, je, je, je vous souhaite d'apprécier d'être dans votre canapé ou dans votre lit avec un livre et de lire pendant plus de 7 minutes. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que là, pour 7 minutes, il faut vraiment, euh, dans l'accroche de ce café outil, on a parlé storytelling, euh, on a parlé du titre accrocheur c'est vrai qu'en 7 minutes il faut vraiment voilà, avoir un style, un ton qui embarque la personne et puis ça va ça, ça, ça, c'est justement euh, à la lecture de livres qui, ou qui prennent plus de 7 minutes qui fait qu'on qu acquiert ce genre de, de qualité rédactionnelle là il me semble ha. alors on a mis des petits exemples <rire> donc bah, à gauche Twitter donc pour la même information en fait, hein, le, le café outil précédent. Donc pour le. Pour le sur Twitter, bah, euh, voilà, les, les 280, même un petit peu moins de caractères, avec l'essentiel, les hashtags et puis les, les, les hyperliens, les liens pour, pour s'inscrire. Euh, sur LinkedIn, euh, un nombre de caractères plus important. Alors toujours pareil, et puis après il se trouve qu'il y a l'image de la, de la vidéo qui a été réalisée et qui est disponible en replay. Et, Malheureusement. Euh... <rire> <Non>, Merci, <mais si. rire> si, si, c'était bien. Et, et la page de blog, toujours pareil, sur uh, ce café-outil-là, où on, on, reprend, on reprend plus longuement uh, ce qui a été dit, et où vous pouvez retrouver uh, bah, vraiment uh, l'ensemble de, de, de tout ce qui a été dit sous forme de, de vidéo. Voilà. Grâce ah, à. Ça c'est pas facile. Hein. Je, je crois ouais. même que c'est un des plus difficiles parce que ça mérite un peu de, de réflexion et d'entraînement quand même. Oui oui c'est sûr. Bah c'est là que voilà on voit que c'est on voit que c'est un métier. Hein. Donc euh, tant que faire se peut mais après je pense que ça fait partie. Moi, moi c'est pas mon métier à la base. J'ai pu j'ai pu travailler pour des pour des organismes qui, qui font faire des textes pour pour des pour des sites web etc. Mais c'est vrai que voilà à gauche là hein, vous avez les mots cl... enfin les mots vers lesquels vous devez essayer de temps donc faire en sorte d'être cohérent, harmonieux, d'avoir une identité, hein, d'avoir une forme de signature dans, dans ce que vous écrivez. Euh, avoir un ton et un style, ça c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, quoi, hein, euh je ne sais pas s'il y en a qui suivent certaines de, de, de nos pages. Bon, il se trouve que je fais... Alors, si, si je prends le moulin digital et la French Tech Alpes La French Tech Alpes pardon, Valence Romain, excusez-moi. On a page, changé de nom euh, hier, c'est pour ça. <rire> cours, et comme hier, c'est il n'y a pas longtemps, c'est un peu... Euh, voilà, je ne m'exprime pas de la même façon. Je ne vais pas utiliser les mêmes images, notamment, et puis je ne vais pas utiliser le même vocabulaire. Peut-être euh, pour euh, explic expliciter ça, euh... Il s'agit lorsqu'on écrit euh, une entreprise, on n'est pas pour autant, enfin, il s'agit d'une entité, mais c'est pas pour autant une entité désincarnée. Euh, L'idée, c'est euh, de créer avec le content marketing une relation fictive ou pas. Euh, on va dire que là, l'écrit le, le, est unilatéral, mais euh, ce qui est important, c'est qu'on ait une idée de l'identité de votre entreprise dans vos textes. Euh, et c'est pas du tout simple. Euh, déjà, la cohérence, on peut donner un exemple. Euh, si vous publiez systématiquement, je sais pas, sur les sujets d'hôtellerie, restauration, et que brusquement, vous publiez un contenu qui est d'un autre thème, euh, je sais pas, sur euh, euh, l'innovation numérique, euh, il faut vous dire que vous allez surprendre, et que il y a une espèce de hiatus, enfin, il va falloir expliquer pourquoi vous abordez ce thème-là dans, dans votre contexte d'identité, d'entreprise, etc. Euh, ça, c'est assez important parce que l'idée, c'est que euh, dans, en, en rédigeant du contenu, bah, vous prenez un peu par la main les gens qui veulent bien vous suivre et il faut que vous expliquiez que vous les amenez bien euh, à, au, au bon endroit. L'harmonie, c'est euh, effectivement, vous pouvez parler euh, si on reste sur ces thèmes. Là, euh, des sujets restauration, euh, des sujets de recrutement dans la restauration, etc. Mais euh, si c'est très décousu, euh, euh, il y a le contenu, mais il y a aussi l'aspect visuel, ou la façon d'écrire, si vous passez brusquement euh, de texte euh, court à quelque chose de très long ou inversement, bah pareil, ça, ça va surprendre un peu. Donc euh, si ça peut être un, un petit peu euh, des cadres un petit peu euh, euh, semblables, c'est mieux. Ce qui ne vous empêche pas, encore une fois, euh, de, de faire des variations c'est intéressant aussi si c'est justifié. Il faut simplement expliquer pourquoi cette fois-ci c'est beaucoup plus long. Et sur le ton et le style euh, et l'identité, je vous cache pas que donc euh, Chantal tu es là depuis deux ans. Septembre 2021. Ouais <rire> Et euh, auparavant euh, il y a eu une période où euh, au Moulin Digital nous n'avions plus de chargé de communication et euh, où l'ensemble de l'équipe, puisque nous on est beaucoup le mode collaboratif, euh, tout le monde publié. Eh bien, euh, ça se voyait. Ça ne veut pas dire que euh, ce qu'on faisait n'était pas bon, mais du point de vue de la cohérence, du point de vue de la tonalité, euh, très clairement, depuis que Chantal est là, on a une ligne et ça se sent. Elle a un écrit, euh, en plus, voilà, c'est une pro, elle fait ça très très bien, mais c'est vrai que euh, on, ça se ressent dans la qualité de ce qu'on propose. Et, euh, et comme tu le disais, nous, on existe sous plein d'identités différentes. Aujourd'hui, vous nous connaissez sous celle du Moulin Digital. Euh, et c'est vrai que voilà, le fait de s'adapter de... est, est vraiment, vraiment important. Donc, testez des trucs, trouvez le vôtre. Mais quand vous l'avez, si possible, tenez-le. Ce n'est pas toujours simple. Mais vous avez le droit de changer. Ce n'est pas interdit. Mais si vous changez trois fois dans la même semaine, c'est que ça n'y est pas encore. Ouais, le, le mot-clé c'est adaptation, hein. c'est sûr que toi quand tu me parles de CD ou CD Formation, ben, j'entends pas souvent scale-up. CD, c'est le réseau des espaces de travail collaboratif, c'est des lieux un petit peu différents, un petit peu alternatifs, et qui du coup sont moins dans le jargon euh, oui, du franglais quoi. Et d'un autre côté, quand je suis sur la French Tech, et eh ben, gouvernance partagée, ça passe pas. Oui, c'est plus voilà. difficile. Voilà. Alors, je vous ai mis un petit exemple, un image en dessous. Hein. Donc, bah, je suis allée chercher une image d'un monsieur, plutôt, euh, voilà, une certaine image. Et puis, je suis allée sur TikTok, sur un site, un, un tuto de maquillage d'ado. Et puis, j'ai mixé les deux. Et puis, bon, ben bah, voilà, quoi. Hein, l'effet que ça produit. Alors, sauf si c'est l'effet que vous voulez... Mais voilà, l'effet que ça produit, c'est un effet plutôt comique, et voir, waouh, wow, qu qu'est-ce qu qui se passe. Quoi. Après, ouais. le blush, ça lui va bien. Ah, il en a mis plein, mais oui. elle, il ne dira pas. <rire> Donc voilà, ce que vous avez à y gagner, c'est en, en visibilité, en crédibilité, bien sûr, et en côté, euh, ça, rassure, ça rassure les gens. C'est comme quand vous recevez euh, quelqu'un qui s'est fait potentiellement pirater votre, le, un, un compte, s'il vous parle d'autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, vous êtes là, mm, c'est pas lui c'est l'inverse de ce que vous voulez. Vous voulez qu'on vous reconnaisse hein, quand on vous écrit. Et donc, ça vous permet de vous positionner par rapport à, à votre marché, à votre concurrence. Pas de remarques, pas de questions, pas de... Non, ça va Bon, ok. Donc, pour le contenu, quoi, quoi, quoi écrire Alors Ça, c'est co... le plus dur, je trouve. Ouais, ouais. Bah, après, le comment écrire, ça vraiment vraiment euh, chercher, euh, chercher votre style. <rire> Trouvez-le. En enfin, ouais. Je suis arrivé très légèrement en retard. est-ce que vous euh, le chat GPT pour. Euh, que... Ah. On a, ga on a euh, gardé euh, le meilleur euh, pour euh, la fin. On a gardé le meilleur. Point. Dorian, est-ce que tu penses qu'on serait passé à côté ah, d'une actie ah, comme ça Il <rire> va falloir patienter encore un petit. peu <rire> Mais par contre, s'il y a des suggestions de oui. votre part ici ou oui. dans le chat, euh, on est très, très, très friand des nouveautés. Oui. Et puis alors, on aurait pu, hein, mais on l'a pas réalisé sur ChatGPT. <rire> café mais j'y mais on en parle Donc euh, oui, posez-vous les bonnes questions. Donc quelle est votre intention quand vous écrivez Pourquoi est-ce que vous écrivez Est-ce que vous voulez vous rendre visible Est-ce que vous avez envie euh, d'avoir euh, plus de personnes qui viennent euh, là où vous écrivez euh, Est-ce que vous aimez partager ce que vous savez, et ainsi de suite. Hein. Sachez ce que vous voulez. Bah, et plus c'est précis, mieux c'est. Oui. Ouais. Si la réponse à la question de pourquoi je crée du contenu, c'est parce que je veux être sur les réseaux sociaux, c'est insuffisamment précis. <rire> si c'est euh, je lance un nouveau produit, euh, j'ai besoin de, de, de créer la place sur le marché pour ce produit-là c'est un sujet qui est précis. Euh, je veux euh, augmenter euh, la visibilité, euh, je veux pousser un, un produit déjà établi dans mon offre de service, c'est vraiment un, un objet précis, et ça le sera d'autant plus que potentiellement, ça sera mesurable. Donc euh, voilà, C'est plus votre intention est précise, plus euh, c'est, on va dire, efficace. Euh, vous nous connaissez bien, si vous nous découvrez, bah, tant mieux. Mais très probablement, nous, le Moulin Digital, l'intention précise qu'on a, c'est euh, l'intention générale, c'est apporter du contenu intéressant pour les professionnels. Ça, c'est notre objectif général. Par contre, l'intention précise qu'on va avoir sur Mardi 9 à l'heure actuelle, c'est inscrivez-vous à Mardi 9 le 21 mars qui est le rendez-vous de l'innovation Androme. Donc euh, vous, vous voyez, si, ça par contre c'est quelque chose de mesurable. Notre intention, c'est enregistrer un certain nombre de participants en amont de l'événement. Donc le pourquoi, en général, on pense qu'on est clair, mais euh, parlez-en dans l'équipe avant de publier quelque chose. Sandrine euh, Du coup, j'ai une question en lien avec a été dit avant, et ça. Euh, là, vous, quand vous évoquez ça toutes les deux, vous parlez de la page de l'entreprise ou des publications de chaque individu de l'entreprise ou des deux cumulés. Ah. Est-ce que euh, ce qu'on a dit précédemment sur euh, l'identité, voilà. la cohérence, et voilà. etc. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a euh, suffisamment de proximité entre toi et ton entreprise pour que lorsque tu en parles, il oh, n'y a pas de hiatus où, justement, ça semble cohérent. Nous, sur la page euh, Karma, il y a des choses qui sont publiées juste par une seule personne qui tient ouais. la ligne éditoriale, euh, comme ça. Et sur euh, les pages pro individuelles, on a ouais. chacune une, une ligne éditoriale, parce qu'on fait chacune des métiers différents à ouais. l'intérieur de la structure. Et, et du coup, euh, on a chacune une intention différente et une façon de le véhiculer différente. Mais alors, auquel cas, là, c'est toi le média. Et euh, là, justement, tu, tu parles au nom de C. Sandrine qui ouais. pourquoi ça, c'est intéressant et c'est important. Oui. Et tu t'appuies sur un contenu qui est déjà créé. Est, tu relais un contenu... Pas forcément, ça peut Pas être forcément. complètement différent. Mais du coup, tu renvoies vers l'entreprise. Pas forcément. Ok. Du coup je me pose la question si c'est suffisant ou pas, et si ça rentre dans ce que vous disiez de très... Moi j'aurais tendance à dire que nous, quand, on, on, on peut avoir aussi des communications, heureusement perso, sur nos oui. euh, réseaux sociaux, professionnels, personnels, mmh. euh, mais très souvent ce qu'on fait c'est qu'on s'appuie sur le contenu dans l'entreprise qu'on publie en un, notre nom propre avec, comme tu dis, notre angle à nous. Ok. C'est souvent ce Mais après, euh, bah, si vous avez d'autres. Non, mais ça va bien faire, Ah bon Très bien. Je vais arriver avec cet argument. <rire> ok. Je peux si, la, si la conférence Je de rédaction. Il y aller, j'ai la réponse. Merci, Marie. Euh, hop là. Allez, on continue. Donc, une fois qu'on sait pourquoi. Et... Deuxième question, terrible. À okay. qui bah, Après, je ne sais, ouais, sais pas s'il y a un ordre ou, ou pas, mais en tout cas, oui, à qui est-ce qu'on s'adresse Parce que voilà, c'est comme dans une conversation avec quelqu'un, de toute façon, finalement. Hein. Euh, alors, on peut se parler tout seul, ça m'arrive un peu. Mmh. Mais euh, quand, si, quand vous discutez avec quelqu'un, vous avez préparé un minimum ce que vous voulez dire. Hein, mmh. vous, vous vous adaptez. Donc, pour qui écrivez-vous Donc, il y a plein de, fin, fin, plein de cibles euh, possibles. Euh, Est-ce que c'est celle qui a écrite là Est-ce que c'est les usagers d'un lieu qu'on fréquente, etc. Euh, on écrit avant tout, c'est ce que Marie disait tout à l'heure, hein, on écrit avant tout à des humains et pas seulement à un algorithme. On va voir tout à l'heure qu'il faut en tenir compte aussi. Mais les deux hein, sont, euh, sont, sont importants. Puis c'est important, le premier segment, je pense qu'il est sous-estimé. Oui. Euh... Bah J'ai mmh. presque envie de dire que c'est plus facile. Mmh. Plus la cible elle est définie, euh, donc là, en l'occurrence, des hommes entre 35 et 55 ans qui aiment le tricot, j'en connais en plus. Coucou. Euh, voilà, à eux, je sais comment m'adresser parce que c'est très clair. Si pour vous et si pour eux c'est très clair, tant mieux. Si c'est flou pour l'un et pour l'autre, ben, c'est là que le, la rédaction elle, va être euh, vague. et aussi Mais si c'est flou pour les autres personnes hors de ce segment, est-ce que c'est grave Et donc des fois, donc on repart sur <rire> la longueur du texte, le titre, etc. etc. Euh, voilà, Des fois, il faut se dire que pour attraper l'attention des bonnes personnes, bah, on parlait du jargon. Bah, des fois, votre jargon professionnel, il est aussi important. Voilà, pour dire, c'est toi que je veux, c'est à toi que je parle. Et puis, bon, les autres, ça nous fait gagner du temps. Exactement. hop et bien sûr, puisqu'on est quand même orienté business, hein, il, y a le, il y a le passage, euh, le call to action. Hein, Qu'est-ce que vous voulez provoquer à la lecture de ce que vous écrivez Est-ce que l'objectif, c'est d'acheter Est-ce que l'objectif, est -ce c'est de, de, de discuter ensemble Est-ce qu'il est -ce qu y a de se voir Voilà, ça, c'est à vous aussi euh, de, de décider ce que vous voulez euh, qu'on fasse. Euh, parfois, c'est aussi euh, renvoyer vers d'autres contenus à vous le call to action, ça peut être découvrir mon catalogue. Mais par contre, comment je fais pour amener les gens à, à vraiment faire la démarche d'aller découvrir le catalogue Et alors, ce que j'ai, ce qu'on a mis là en dessous, là, à chaque fois, le choix de vos mots est, est essentiel. Ce sont des mots clés. Ça, c'est vraiment super, super, super important. Ouais. On va le voir pourquoi tout à l'heure. Vous doutez un petit peu, j'imagine. On en a parlé un petit peu, le, le texte ou l'image, est-ce qu'il faut vraiment choisir euh, bon, J'imagine que tout le monde a un petit peu la réponse. Hein. Mettez toujours les deux, toujours les deux, quoi qu'il arrive, mettez toujours les deux. Là, je pense que je vais peut-être passer rapidement parce que je vois des têtes qui, oh, oui, bien sûr, on sait. Donc euh, voilà, vous avez raison de penser que c'est ça. Mais si je mets que du texte, ça veut dire que ce que je produis comme contenu est inintéressant Bah. Non mais en tout cas euh, voilà. après moi c'est vrai que je suis peut-être trop dans le truc. Pour moi c'est pas possible d'imaginer euh, quoi que ce soit sans image. Euh... C'est vrai euh... que le standard qu'on constate c'est euh, texte et visuel, quel qu'il soit, euh, photo, illustration, euh, quelque chose. Euh, si n... c'est devenu tellement un standard que si vous ne le mettez pas, c'est aussi un signal. Soit c'est que, bah, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément abouti. Soit c'est au contraire, c'est de dire, attendez, là, j'ai quelque chose à dire qui est tellement important qu'on va pas... on va se concentrer. Ça peut être, ça peut être très important. Pensez un peu au, euh, au, à certains journaux, quand il y a un événement qui est suffisamment important, une actualité qui est tellement forte, que souvent la une est extrêmement sobre. Et en fait, ça, ça veut dire, attention, là, j'ai quelque chose de vraiment très important à vous dire. Ça requiert toute votre attention. Donc, c'est... Comment vous dire euh, C'est pas à utiliser tous les quatre matins, hein. Mais euh, s'il mais y a quelque chose de vraiment... Oups eh ben voilà, j'en perds, euh, perds mes mots. Mais si c'est vraiment quelque chose de très important, euh, faut pas hésiter à, à, à le faire. Euh, mais voilà, c'est... Après, il y a moyen, euh, je sais pas si l'ai mis ça, il y a moyen de décrire sans, sans images, euh, si vous n'avez pas envie, si par rapport à ce que vous avez à dire, vous ne voyez pas d'image, vous ne voulez pas mettre d'image parce que vous trouvez ça à soit déplacé ou etc. Les lettres en soi, ce sont des petites images. Et puis, vous avez des façons de changer d'épaisseur, vous avez des changements, des façons de changer d'orientation, vous avez les émojis, vous avez les sauts de ligne. Vous pouvez aussi jouer avec ça et rendre votre texte. Visuel, même si on l'a pas encore lu. Tout en restant cohérent et pas un festival ah oui, pas de la, la typologie. Mais bon, ça, ça, ça, ça dépend. <rire> typographie, typographie. je vais jamais y arriver. Alors ça. Le jour où Xavier m'a montré ça. <rire> en fait, sur le web, c'est terrible. On sait tout. Et on sait ce que vous regardez dit comme ça, ça fait peur. Hein. Ouais, ben, donc là, je sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, donc voilà, le web, c'est pas comme un imprimé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas comme quand on lit un, un, un livre, en tout cas pas tout à fait, quand on lit un livre sans images, ben voilà, c'est comme ça, quoi, c'est en Z, quoi. Alors que là, euh, si on en croit l'oculométrie, en français, eye <rire> <High> tracking, marketing, eh <rire> euh, ben, ça se passe pas tout à fait comme ça. Et... Euh, c'est ce qu'on vous disait aussi un petit peu tout à l'heure, euh, quand on est internaute ou mobinote, on est pressé, on bouge hein, généralement, et on n'est pas très attentif du fait des de, de, de, de deux premiers, parce qu'on est dans un bus, parce qu'il mmh, mmh. y a d'autres choses, il y a des publicités qui arrivent, il y a machin qui vous parle, mmh, mmh. etc. Euh, voilà. Il faut que le vocabulaire, je reprends la notion de jargon tout à l'heure, il faut qu'il soit simple et compréhensible. Alors il y a des fois où on peut pas... On peut pas utiliser un autre mot que le mot de sa spécialité mais pas trop en mettre non plus et étant donné que l'œil va s'accrocher à ce qui va être le plus visible le plus gros faites en sorte que vos titres puisqu'on parle de rédaction soient les plus euh, les plus percutants alors vous n'êtes pas obligé de mettre un corps 150 en gros sur votre euh, sur ce que vous écrivez mais peut-être pas loin et vraiment utiliser les bons mots pas beaucoup mais, mais les bons moi, ce que j'aime bien dans ces outils-là, c'est qu'en fait, on voit les points chauds de votre page. En fait, qu'est-ce que les gens regardent Et des fois, vous allez être vraiment surpris parce que ce n'est pas du tout ni ce que vous pensez, ni ce que vous espérez. Et c'est très déroutant, parce que ça veut dire que vous avez un gros travail à refaire, un gros tour de passe à faire sur vos pages. Parce que si ce n'est pas du tout ce que vous espérez, c'est dommage. Euh, là, vraisemblablement, ça a l'air d'être un site de e-commerce et euh, un des points chauds, c'est le filtre. Du coup, c'est plutôt raisonnable. OK. Ouais. Donc, N'hésitez pas à essayer donc, cet outil que j'ai découvert hier grâce à, à Xavier. Effectivement, donc Clarity, qui est gratuit. Euh, moi, j'ai un petit peu la même chose quand je fais les... peu de choses près, quand je fais les, les, les newsletters euh, sur le, notre logiciel de, de billetterie. On verra dans un prochain Café aussi. Euh, je vois qui a cliqué où. Et effectivement, comme tu dis, il y a des fois où je me dis mais ils n'ont pas cliqué là mais ils ont cliqué là. Mmh. Et bon, après j'apprends et puis j'essaye de faire mieux les prochaines fois mais c'est super intéressant. Bah, des fois, les gens cliquent sur, un, sur le logo. Alors que vous, vous auriez bêtement espéré qu'ils allaient cliquer sur le, le lien du contenu ultra intéressant du, du, du ministère du, du, du travail de l'emploi. En disant, oh, l'étude elle est vachement bien et tout, on va la mettre dans la newsletter, ils vont adorer. Non, mais c'est pas grave, on, on fera mieux la prochaine fois. Non, ils préfèrent le générateur de mêmes à la fin de la newsletter. <rire> oui, c'est vrai. Pas... <rire> Ou les citations à la fin de la newsletter. Et euh, c'est là où, où tu as commencé à l'aborder. Il faut savoir que euh, bah, le web, c'est un support. Et que euh, bah, c'est comme c est, c est de la graphie, le texte, et il y a une dimension esthétique. Et donc, euh, là, je vous ai fait des captures de sites. Euh, donc, il y en a un très connu. Euh, voilà, c'est un... un... Un quotidien euh, voilà, il est structuré, euh, il y a des, des grands environnements. Et puis de l'autre côté, c'est le site de France Tierslieu. Qui est euh, le, le GIP euh, des, des lieux alternatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Oh là là, c'est un groupement d'intérêts public. Ah, bah, c'est pas très fun, mais c'est vachement efficace. Bon, voilà. Eh oui. Et, euh, et donc ce que vous voyez là, c'est que euh, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a le texte, mais il y a l'environnement dans lequel il se trouve. Et l'environnement, en fait, va contextualiser un certain nombre de choses. Euh, vous allez avoir des informations périphériques. Par exemple, si je prends le monde, il y a euh, la rubrique dans laquelle euh, ça s'inscrit avec euh, les articles connexes. Euh, là, si je, on, on regarde euh, le site de France Tierlieu, vous voyez en fait, eux, ils ont fait, c'est un parti pris, ils ont fonctionné par blocs. Ils ont créé des blocs de couleurs, donc visuellement, bah, on se dit qu'on passe d'un, du, d'un premier élément à l'autre, on se dit que finalement ils ont chapitré et que je peux passer de l'un à l'autre. qui a certainement une logique, mais que en, dans l'enchaînement, mais que finalement je peux peut-être prendre ces éléments de manière indépendante. On voit que eux, ils ont tout mis euh, le, le, le bloc de texte, euh, bloc image, euh, colonne, bouton, infographie, photo, euh, voilà. et voilà. Effectivement, il y a un rythme qui s'installe pour l'œil, qui permet de balayer rapidement euh, euh, le site. Euh, oui, euh, pardonnez-moi, sur l'histoire de, de, de varier euh, les, les, les, façons, les mises en page... Euh, il faut savoir que le texte avec son contexte, euh, bah déjà il l'introduit. Parfois, en fait, euh, on a créé une infographie pour rendre compte de son activité ou de son produit. Bah, il y a souvent une, deux, trois lignes de lancement d'insertion. Euh, il est aussi là pour apporter quelque chose qui n'est pas présent dans l'autre type de contenu. Euh, là, on parle de, de visuel, mais on aurait pu mettre des inserts audio, des podcasts, des images, enfin voilà. Euh, donc, il y a un, un dialogue, il vient enrichir ce qui pourrait manquer dans le contenu ajouté. Et puis, il permet aussi d'articuler je passe là de, de, de cet item à un autre. Donc, euh, il a vraiment une, une fonction importante sur un, sur un site. Juste, il faut penser à un truc, c'est que quand on écrit, on peut, et c'est là où, euh, j'adore Proust, hein, mais c'est vrai qu'il y a une, parfois une difficulté à sortir d'un espèce de flot où finalement tout s'uniformise. Et vous, vous avez quand même un, un besoin en tant qu'entreprise, c'est de hiérarchiser l'information, de hiérarchiser les contenus pour guider justement euh, votre euh, internaute vers là où vous voulez l'amener. Comme le dit Jean-Philippe, un site web, c'est la vitrine de votre entreprise et vous devez le rassurer et vous devez le guider. Donc, hiérarchiser son propos, c'est hyper important. Tout à fait, ouais. Bah, déjà, entre les deux, là, c'est lequel vous, que vous préférez C'est pas pour dire, il y en a un qui... Voilà. Pas la même fonction. A priori, voilà, pas la même fonction, etc. Mais quand même, euh, pensez au fait que... Alors, c'est un, un tout petit chiffre, c'est un tout petit temps, mais l'air de rien d'un point de vue de la lecture et, et du scrolling, on va en parler. Quand on regarde quelque chose et quand on scrolle, dans la tête, ça reste euh, 13-14 millisecondes dans la tête, en fait. Le monde, on a l'impression qu'il y a, bah, justement, un monde de textes un monde de blocs de texte. Hein. Alors, en même temps, c'est ce qu'on recherche, on cherche quelque chose de sérieux, mmh. etc. Et je ne dis pas que pour l'autre, on ne cherche pas quelque chose de sérieux non plus. Mais celui de gauche, hein, vous avez de la couleur, une alternance de couleurs vives euh, et, et, et, et, et de mise en page. Vous vraiment. avez des petits blocs, des gros blocs, etc. Vous avez votre œil qui est, bah, qui est plus satisfait, hein, justement, mmh. puisqu'il y a une alternance, il y, y, y, y a un rythme, et il est plus aéré, il est plus... Aéré, hein, il est plus mmh. euh, y a... ouais, on danse plus dans celui de gauche que dans celui de droite, dans celui de droite on est assis on travaille, dans celui de gauche et ben on est plus dans quelque chose comme ça si je me suis permise de faire la comparaison dont je vous donne la parole euh, le monde c'est un quotidien d'information c'est à dire que c'est un site qui est dynamique Enfin, voilà. C'est du contenu qui arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous ai choisi cet article-là, bon déjà parce que le thème, euh, moi j'aime beaucoup, mais parce que vous voyez qu'il y a de l à, dans le texte, il y a des inserts. Il y a de la photo, il y a de, des schémas, il y a de la vidéo. Là, il s'agit d'un contenu approfondi sur un thème. Il s'agit d'amener de la matière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de texte. Et c'est ce qu'on attend d'un quotidien d'information. De l'autre côté, il s'agit du site vitrine d'un GIP. Il s'agit de comprendre les fonctions, normalement elles ne changent pas trop souvent, euh, les grands services et euh, comment on peut s'inscrire là-dedans. C'est de l'information qui est plus statique, d'où le fait qu'on peut se permettre d'avoir des blogs identifiés qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Là, euh, dans le cadre de l'article du monde, c'est un enchaînement le, qui permet d'arriver à débroussailler l'ensemble d'un sujet donc c'est pour ça, c'est deux fonctions différentes moi je trouvais un, intéressant de les confronter parce qu'effectivement visuellement on voit que c'est pas la même chose alors que pourtant ils recourent aux au mêmes familles de contenus mais euh, voilà, il faut que vous réfléchissiez euh, par rapport à ce que vous produisez de... est-ce que c'est entre guillemets de de, des éléments froids ça veut pas dire que c'est pas intéressant il y a des pique-niques qui sont très bien mais euh, qui, ont pour, qui ont pour intérêt de, euh, de donner une information euh, fixe et fiable. Voilà, c'est posé là, et euh, vous savez que vous pouvez vous ancrer là-dessus. Et puis après, vous avez, on va dire, l'information un peu plus chaude, où euh, bah, soit vous allez euh, produire de l'actualité, soit c'est un élément de votre expertise que vous avez posé à un moment donné, mais probablement que vous allez euh, plus tard revenir sur euh, ce même sujet thématique sous un autre angle, parce que votre marché, il a changé, votre produit, il a changé, etc. etc. Parce qu'on ne se pas forcément deux fois de la choucoute. Exactement. Exactement. Vous aviez une question Pour le, le monde, est-ce que ce n'est pas justement un, un parti pris et l'identité de sa marque aussi de dire euh, « moi, je suis l'inverse » Euh, de certains réseaux sociaux, de tiktok, de snapchat et tout ça et j'ai une identité un petit peu plus austère comme sur le papier oui. euh, même par rapport à des, à des confrères de la presse écrite c'est toujours un petit peu plus austère un peu moins d'images, un peu plus euh, rédigé, un peu plus intellectuel, un peu plus sérieux c'est peut-être ce qu'ils souhaitent faire passer aussi euh, là Vous avez défini leur identité de parc. Mmh. c'est un journal quotidien de référence mmh. Donc du coup, c'est ça. Ils il souhaitent en fait. rester là-dedans. Voilà, et, pas, pas et en même temps, ils proposent une variété de supports par rapport à un thème de... Hum. Puisqu'ils ont fait l'effort de faire une infographie, une vidéo, etc. Tout à fait. des questions, pas de chat, non, non Non, non bon, bon. Moi, je reste sur euh, la mise en page. Ça, hum. euh, je maîtrise à peu près. Um... On a en parlé à l'instant, comme le disait monsieur. L'idée, c'est qu'on euh, n'a pas beaucoup de temps. Donc, tu disais, on, on consomme beaucoup d'informations, mais au fond, euh, on aime bien qu'on nous les prédigère quand même un peu. Et donc, si on prend euh, l'exemple de l'article sur les podcasts, on voit que c'est ultra structuré du point de vue de la mise en page. Vous n'avez même pas tant besoin de lire l'article que vous savez déjà comment c'est organisé. Le titre vous dit c'est quoi le, le, le topo, le constat. La, le premier titre, c'est « euh, Entre 2020 et 2022, le nombre de créations de podcasts s'est totalement effondré partout dans le monde. Pourquoi une telle chute ?» bon bah Super, vous avez la problématique du truc, vous savez qu'on va vous expliquer au-dessous bah pourquoi la chute. Le deuxième euh, sous-titre, c'est « Le pic des podcasts est passé. » Ah, bon, bah voilà vous avez eu la réponse, une partie. Trop de podcasts tue le podcast. Vous pouvez vous arrêter là. Vous avez la réponse à la question du nombre de podcasts à chuter de 80% en deux ans. Bah ben En fait, il y a un phénomène de mode. Là, ça s'arrête. Il y en a eu trop. Voilà, C'est juste... Et, et, et vous l'avez fait en quelques secondes. Après, effectivement, il euh, y a un journaliste qui a fait l'effort de rédiger un contenu, il y a des arguments, et il a étayé son propos, mais en trois secondes, c'est bon, vous avez compris. Si on passe à, à la page de l'ANACT, au passage, l'ANACT, institut de référence, donc c'est l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Ceux qui se posent des questions sur le télétravail et le management à distance, c'est plein de ressources vachement chouettes et donc euh, là, l'objectif, donc vous voyez, le premier objectif, c'est euh, de la page précédente, c'était « Guider vers l'essentiel » et de susciter euh, des interactions, mais on verra après. Là, le, le sujet de l'ANACT, leur objectif, c'est « Vous télécharger le guide ». Eux, ils ont produit du contenu, de la matière, une expertise, et donc euh, ce qu'ils souhaitent, c'est que vous téléchargez ce contenu-là. Bah, du coup, on parlait tout à l'heure de hiérarchiser les informations. C'est la première info quand on arrive sur la page. C'est « Travail à distance et en présentiel, de nouveaux équilibres à construire pour le management. Télécharger cette publication. » Je pense que c'est relativement tr transparent comme intention. Et après, effectivement, vous avez euh, le, le fameux texte d'accompagnement qui explique pourquoi euh, cet enjeu il est important. Vous avez vu, en bas de page, on a euh, la deuxième intention. C'est que, bah, comme euh, beaucoup... Euh, <rire> on a du mal à trancher dans ce qu'on veut, dire « Ouais, mais euh, sur mon réseau social, je veux me faire connaître, je veux que les gens y voient derrière, je veux que les gens voient le produit, que je puisse... » tout, tout. On veut tout. Mais non, en fait, il faut pouvoir prioriser. Et donc, euh, typiquement, l'ANACT, ils n'ont pas mis « télécharger cette publication plus les deux autres ressources qui sont au pied de page ». Non, c'est d'abord, c'est celle-ci qu'on pousse, par contre, si tu as fait le, le, la lecture de ce texte et que euh, voilà, tu te sens euh, euh, es intéressé par ça, en dessous, on te met de la ressource pour aller plus loin. Donc, c'est faciliter la lecture. Et, et donc, le, le, le, ce que tu dis, un hein, guider, c'est à la fois explicite et implicite. À vous de jouer beaucoup avec l'implicite selon votre caractère, selon votre personnalité, selon le, comment vous faites même dans la vie. Euh, donc là, il y a celui-ci dont, euh, dont euh, Marie vient de parler euh, pour avoir accès au, au restant des ressources. Je reviens en premier euh, avec le lien texte-image. Comme par hasard, l'image qui a été choisie, alors elle est à la fois rigolote, mais à la fois on se dit « Ouh, il faut descendre hein, !» Il y a un jeu sur le fait qu'il y a la chute, mais les deux personnages regardent vers le bas et crient en regardant vers le bas. Ça aussi, ça vous invite à scroller vers le bas. Alors, je ne dis pas que pour... <rire> mais disons que là, voilà. <rire> non, mais les, les chargés de communication sont... Inception, ils savent faire. Hein. Ah oui. Ah ben On en a, a parlé plein de fois. Là, oh, je ouais. vous ai fait un exemple. Un autre site que j'aime beaucoup. <rire> Alors, j'en je, parle parfois un peu trop, mais voilà. Il y a d'autres sites très bien. Mais celui-là, il est vraiment bien. Euh, donc, ça s'appelle « Welcome to the Jungle ». Et euh, entre autres, ils ont une partie euh, média. Ah non, c'est pas celui-là. Ouais, finalement, j'ai changé. Bon, ouais. celui-là, il est très bien aussi. Mais tu l'as placé quand même. Ouais. <rire> non mais euh, finalement, j'ai changé d'avis. Donc celui-ci, euh, c'est un, un site internet qui propose de l'hébergement. Enfin, c'est une, une entreprise qui propose de l'hébergement. Ça s'appelle Gandhi, etc. Euh, vous avez. Tout à droite de la page, donc, euh, je vous ai euh, fait une capture de, du site. En pointillé, vous avez l'image numéro 2, donc celle euh, centrale. C'est ce que vous voyez depuis votre ordinateur. En fait, la, la limite en pointillé, c'est la limite du scroll. C'est-à-dire que quand j'arrive sur la page, c'est ce que je vois. Et je vous ai fait une capture d'écran de ce que je vois quand j'arrive sur le site avec mon mobile, et en fait, les fameux 140 caractères de Twitter, ceux qui sont les le, le, le petit texte aperçu avant de cliquer, bah ben en fait, c'est les caractères qui valent le plus cher. Parce qu'en fait, c'est là où l'attention est disponible, et où je me dis, euh, ouais, ça m'intéresse, ou non, c'est pas pour moi. Donc, cela, il va le cher. Il vaut mieux passer beaucoup de temps sur cette première partie que sur euh, l'ensemble. Alors, euh, j'ai pas dit que vous aviez qu'il fallait pas le faire, mais que sur tout l'ensemble du site où, euh, par exemple, il y a une rubrique, elle est vraiment trop géniale, mais vous n'avez pas soigné l'introduction. C'est comme dans les dissertations si votre intro, est... on sent que vous êtes fouillis, qu'on ne sait pas où vous voulez nous amener, c'est que vous ne tenez pas à votre, euh, votre sujet. L'important c'est en haut. Là, moi de ce que je vois euh, pour, euh, pour cette entreprise, c'est qu'elle propose de, des noms de domaine et euh, d'entrée elle répond à moins persona euh, qu'elle a décrété, donc euh, quelqu'un qui veut connaître, euh, qui est en, probablement en création d'entreprise, qui veut créer un site internet, je veux acheter un nom de domaine, euh, bah, elle veut me vendre un nom de domaine, moi je cherche à savoir, elle me propose un moteur de recherche, est-ce que ce que j'ai en tête est disponible ou pas, et à quel prix. Et sa, pro sa proposition de valeur, elle le met tout en haut. Et c'est ça qui fait que son site il est ultra efficace. Après, au-dessous, il y a tout un tas d'informations. Juste un complément, si tu tapes ton nom de domaine, ensuite il va te sortir toutes les offres qu'il a, liées, etc. Mais ils ne vont pas les mettre sur la première page, parce que ça serait... Bah le, le catalogue problème, est... Est ouais. Donc plutôt que de mettre un, un catalogue assez imbuvable, bah, il vous propose de qualifier tout de suite votre besoin. Et vous voyez que pourtant, au-dessous. Non, c'est bon. Pardon. Non, non, t'inquiète. Au-dessous, il y a l'ensemble de son offre de service. Mais vos, le, le, votre premier besoin, il y a déjà répondu. Ah, du coup, on vous propose trois, trois exemples d'architecture rapidement, parce que le, le temps tourne. Euh, donc le site web, on a choisi l'exemple des petits Romois, si vous êtes là, Goubou, euh, pour, euh, bah, pour reprendre un petit peu ce que, finalement, ce que, ce que tu as dit. Hein, donc euh, l'essentiel, le, on part du général, on va au particulier. Hein, j'ai mis la petite... Euh, le petit symbole du, du, de, de l'entonnoir, et du plus percutant au plus détaillé, pour ceux qui sont intéressés. C'est pour ça que j'aime bien, un, un et puis une fourmi après. Donc on voit hein, donc le, le paysage, le titre, ensuite les grands articles, ensuite les petits articles, et ensuite en bas, bah, les façons de contacter, ainsi de suite, et les, et les pages de blog pour ceux qui veulent, pour, pour ceux qui veulent aller plus loin. Euh, pour l'article LinkedIn, euh, ou autre, hein, d'ailleurs, alors ça j'ai vu ça, je me suis dit il fallait que je le partage avec vous, je ne sais pas si vous avez vu le retour du cadeau, ouais, ouais. euh, Et à droite, euh, comment, comment faire euh, Donc on voit, vous avez vu, hein, la première chose qu'on vous demande, c'est le titre et ensuite l'image. On reprend hein, finalement ce qu'on a vu pour les, pour, les, pour les sites web. Je passe. Et pour la page de blog de la même manière, donc on a parlé tout à l'heure de datos numériques, on en reparlera encore tout à l'heure aussi. Euh, donc On commence par le, le, le titre du, du programme, le contenu. Euh, vous avez l'embedding, l'intégration de la vidéo, euh, en l'occurrence de, de, de Geoffroy, donc pour faire en sorte que le, la page de blog soit plus, euh, soit plus vivante et plus euh... riche. Ouais, mais c'est pas Enfin bon, bref, qui, qui est des liens pour faire en sorte d'aller les unes vers les autres. Vous pouvez mettre un lien sur un texte, mais vous pouvez aussi intégrer directement une, une image ou, euh, ou une vidéo. Et vous avez à la fin, donc, le, le, le, le passage, la demande, la proposition de passage à l'action avec euh, l'inscription à, à ce super programme dont on va vous parler un petit peu tout à l'heure. Ouais. <rire> Sinon, j'étais prête à dévoiler un scoop pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore à tout numérique. Vas-y. Ah, enfin, si. bah, c'est la possibilité de bénéficier d'un accompagnement par euh, des personnes qui vont essayer de, qui vont vous aider à préciser votre, votre projet numérique si vous êtes euh, une entreprise, euh, artisan, commerçant, petite entreprise et association, bien évidemment. De la drone. Oui. Ouais. On parlait de SEO tout à l'heure, donc l'objectif c'est de faciliter euh, l'appréhension de votre texte par, par votre moteur de recherche. Euh, pour, pour les spécialistes du marketing, c'est quand même pour les trois quarts la, ta la tactique de marketing de contenu la plus efficace, donc euh, ne surtout pas négliger. Et, et oui c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, donc 85% des utilisateurs ignorent les résultats payants. Euh, donc vous, vous avez moyen de, de produire quelque chose en le payant. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'organique. Hein, ça, vous en parlez aussi, je pense. Donc l'organique, alors n'ayez pas peur, mais d'un autre côté, moi j'aime bien ce mot-là parce que ça dit bien ce que ça dit. C'est un contenu que vous réalisez vous avec vos tripes organes. Et celui-là, celui-là, il est largement préféré par les gens, parce que de toute façon, on voit, et justement, ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on va dire tout à l'heure sur ChatGPT, il reste encore un petit peu avec nous, de rien, euh, et, et par rapport à ce qui est réalisé par un robot ou par, par une automatisation. Euh, donc, on va voir ça en surface, enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, parce que je ne suis pas aussi forte que Xavier et Jean-Philippe euh, là-dessus. Quand même, euh, je vous ai mis un exemple là en dessous, en dessous j'ai fait exprès de prendre celui-là qui est moyen pour le moment, mais qui va être amélioré grâce à un de nos, nos alternants euh, en, voilà, en optimisation de, de, de, votre, de, de votre site. Donc faites bien attention, au, pour ceux qui bricolent un petit peu, ou qui ne bricolent pas, bon, c'est le métier d'ailleurs, oh. hein, vous avez ces cinq choses-là à pas oublier, donc le titre, 70 caractères, hein, vous parlez de cours répercutants, là c'est vraiment, voilà. Euh, la description, 300, c'est pas beaucoup plus, mais c'est quand même un petit peu plus, mais ça va quand même vite, l'air de rien. De façon à ce que, comme vous pouvez le voir en dessous, là, voilà ce qu'on voit euh, dans le moteur de recherche. Donc vous avez vu, avec ces 10 formations, vendez-votre, c'est dommage, donc on va plein le reste, alors je l'ai changé un peu, mais c'est un peu trop tard, euh, le reste c'est votre... vendez votre formation dans l'esprit des, ter... des tiers lieux Oui, et pour le reste, voilà, pareil, bah, c'est coupé. Et, euh... Donc voilà, faites bien attention à ce que vous voulez qu'on voit en premier dans les moteurs mmh. de recherche. Peut-être comme... que. Par contre, on, euh... on va directement sur dire, c'est ça enfin, je... Ouais, en fait, c'est. Dans, dans ton outil de création de page, en fait, normalement, tu as un, un, un module qui te permet. Euh, qui, qui euh, Je ne sais plus quel est son nom, mais euh, des fois, c'est juste SEO. Et effectivement, tu as tous ces éléments-là et il vaut mieux bien renseigner les champs. Pareil, on dirait pas comme ça, hein, ça a l'air d'être juste une phrase toute simple. Mais en fait, euh, elle pèse lourd, cette phrase, parce que c'est souvent celle qui fait que on va cliquer. Donc euh, c'est donc super important. Est-ce que pour les gens qui sont à distance, on pourrait mettre le, les liens les, vers les cafés outils sur le CIO S'il y a des questions, allez-y. Donc ouais, quand, quand tu crées ton, ton site, quel que soit le logiciel que tu utilises, de toute façon, à un moment donné, moi, il me semble, aux dernières nouvelles, qu'à un moment donné, avant de publier, on te dit est-ce que tu as bien fait attention de mettre les mots qu'il faut là où il faut Et en gros. Hein, bah, ça reflète bien C'est ma question. Euh, je ne suis pas convaincu que ça reflète toujours ce qui ressort sur Google, en fait. C'est pour ça qu'il y avait un moyen de contrôle autre. Après, on y a, a Yoast aussi euh, dessus, mais ouais. je ne suis pas, pas convaincu. Il y a un, <coughs> un outil qu'on utilise, peut-être euh, qu'on a utilisé avec certains d'entre nous, qui s'appelle SEO Quake. Ouais, on le mettra en lien dans l'article la, de blog. C'est une extension, qu une extension qui vous permet de voir les titres de votre site, mais de n'importe quel site sur web. C'est comme si vous étiez Google. On mais on a un café outil dédié à ça en replay, donc on, on le mettra en lien parce que là c'est ouais. pas ouais. Alors si, si vous, vous, vous permettez, on s'est dit que je vais faire un petit focus sur les hyperliens. Ça hein. parle. Euh, en fait, c'est le petit lien cliquable. Que vous connaissez tous. Donc, ça s'appelle un hein, hyperlien. Son but, en fait, c'est de créer des connexions entre plusieurs items. Pourquoi euh, on parle de ça euh, dans le cadre de la rédaction web C'est parce que, bah, précisément, notre cher Proust, il n'avait pas ça. Donc, il faisait des collages à n'en plus finir. Bah, c'est un peu l'idée c'est que vous, vous, vous ajoutez au texte toute une richesse qui est contenue ailleurs. Et ça c'est super important parce que ça vous permet d'avoir des textes qui sont plus concentrés. Je vous rappelle le nombre de mots, etc. Euh, moi je ne cesse de dire moins de caractères, moins de caractère, alors que mon je, je, premier jet est toujours extrêmement verbeux. Euh, votre texte il va être d'autant plus documenté parce que vous allez faire des liens avec des sources avec euh, des ressources etc et potentiellement euh, ça va aussi vous permettre d'alimenter votre communauté parce que euh, vous allez euh, euh, l'amener vers des choses qui sont vos propres pages et ça euh, bah, on vous le recommande parce que vous allez générer du trafic en interne chez vous donc ça c'est super bien pour votre référencement et puis, parce que ça vous ça permet à, aux gens de découvrir l'ensemble de. Enfin, plus de choses que. que euh, par exemple, plus de, de vos activités. Et euh, ça vous permet aussi d'alimenter une communauté. Par exemple, euh, de, si vous avez euh, un article de quelqu'un ou d'une entreprise que vous appréciez, qui appartient au même champ euh, d'activité, au même champ euh, euh, d'intérêt. En fait, euh, vous allez établir une connexion entre peut-être une, une source qui est une référence euh, qui fait un peu autorité et ça vous crédibilise aussi. Et euh, si les choses sont bien faites, normalement, euh, il y a aussi un effet de va-et-vient. Ouais, voilà. Euh, on l'a dit, ça euh, favorise le référencement. Enfin, un hyperlien, ça permet évidemment de, de renvoyer vers une autre URL, donc une autre page, soit en interne, soit en externe. Ça peut être aussi euh, un réseau social, faut pas l'oublier, si, euh, si ça peut être pertinent. Et euh, des documents, PDF, euh, ouais, voilà. Et peut-être juste euh, le petit alarme, c'est que si vous envoyez vers des pages externes, vous prenez aussi le risque que les gens ils partent de chez vous, parce que la navigation fait que. Euh, du coup, on vous suggère de quand vous créez l'hyperlien, de faire ouvrir dans un nouvel onglet. Parce que euh, potentiellement, quand cette personne fermera ses onglets, dire « Ah, mais oui, au en fait, j'étais là !» Tout à fait, ça c'est une superbe pratique. Ha. Ah ben bah voilà, c'est le moment où il baisse la tête. <rire> Alors, c'est un peu en hein, sous forme de pirouette, moitié, que je, que je vous propose d'aborder ce sujet-là. Par, parmi les choses qui sont de plus en plus utilisées par les, à, à 15% hein, des entreprises euh, pour rédiger pour le web, c'est l'automatisation des textes. Vous avez entendu parler de ChatGPT euh, créé par OpenAI. Euh, voilà, donc ça peut arriver des fois, hein, voilà, on est juste humain, hein, euh, voilà, hélas, ou tant mieux, je sais pas, euh, pas d'inspiration, on est pressé, on a la flemme et tout, à votre avis, donc vous, et puis vous, vous et vous, qu'est-ce que vous en pensez d'utiliser ChatGPT et le de texte Est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que ça vous plaît Qu'est-ce que vous avez comme retour et tout Est-ce que vous vous dire Alors nous on a testé. On a testé, Ouais. ouais. Nous aussi, ouais. c'est vrai que c'est quand même surprenant, hein. c'est ouais. même peur en fait à côté, parce que ça, ça rédige quand même des articles, ah, il y a des choses à reprendre dedans, mais c'est quand même euh, relativement pertinent, quoi, hein. enfin, c est, c est... Alors, même sur le ton, on, on trouve des fois, Enfin, ton, ça va chercher des informations qu'on n'aurait même pas pensé aborder, on a eu le cas, on a fait un article il y a quelques semaines, euh, où il a abordé une information qu'on n'avait jamais abordée, qui était hyper importante, euh, donc c'est une bonne base, après, mon là il ne faut pas la... Pour ne pas faire un copier-coller, enfin, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce euh, que vous avez repris du coup bah, En fait, bon, déjà ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a repris sur, sur des phrases qui nous paraissaient un peu hors contexte, on les a enlevées. Euh, ouais. Après, on en a rajouté, et puis oui. surtout à la fin, on a présenté notre, euh, notre entreprise, notre produit, notre solution, euh, Voilà, on l'a complété. D'accord, et vous essayez de lui apprendre un petit peu, parce que c'est l'objectif hein, de ce JGPT, de ce hein, c'est que normalement, à force de lui apprendre, il va savoir ah et non, à un moment donné ah ben, allez-y essayons alors comment tu fais pour lui <rire> eh ben, tu lui fournis tu différemment tu lui dis eh ben, là, moi, je, quand je te demande ça retiens plutôt ça et fais plutôt ça et derrière, il y en des fois tu peux lui dire d'approfondir en fait, sur un aspect de la ah pratique ouais, de... qui t'a écrit ouais. enfin, c'est <rire> <'est> un échef, <rire> c'est pas un <rire> prompt première, première, première il faut continuer <rire> à continuer pour affiner, affiner, affiner plus donc, vous faut ouais, plus, plus il faut tenir ok, non mon art récréantiel à la main après, euh... peut-être une réflexion sur le long terme avec ces outils, c'est-à-dire oui. que vu que euh, ça fonctionne, c'est la réponse la plus probable qui va être donnée à chaque fois. Oui. Donc il y a des chances que les votes contenus, ils ressentent peut-être à, oui. à, à tous les une autres, autres personnes. C'est oui. le risque à, à, oui. un peu à long terme, si tout le monde se mettait à, à générer tous ces textes euh, avec les outils. Après, c'est un outil qu'il qui faut apprendre à utiliser, qui va sans doute évoluer, mais ça pourrait être un des risques. Mais tu vas peut-être passer plus de temps à le nourrir que à rédiger ton propre article, non C'est pas ça l'idée Ouais, mais c'est ouais. efficace. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, faut c est... C est... faut tester, va tester pour, hum. pour voir ouais. ouais. Et puis, euh, il faut aussi distinguer vos... J'allais dire... Vos... On n'écrit pas toujours euh, la même qualité de ton Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait du froid et du chaud. Euh, le... On a besoin d'actualité. Et ça c'est des trucs un peu redondants. il faut que ça sorte vite avec une certaine fréquence, etc. C'est etc. Euh, pas toujours simple, parce qu'il euh, y a l'histoire de l'inspiration et puis euh, un peu de la pression à produire. Et là je me dis qu'un outil comme celui-là, bah, il, peut, il peut être utile, effectivement il faut repasser dessus. Après il y a ce qui relève de ce qui vous caractérise. Il y, y a tout un tas d'écrits qui sont relativement euh, voilà, euh, banals. Et, et c'est OK avec ça. Par contre, on en revient au fait que vous écrivez pour euh, votre entreprise qui, elle, doit être singulière. Elle s'inscrit dans un marché, elle respecte un certain nombre de codes. Par contre, forcément, elle a besoin de se différencier sur ce marché-là. Donc vous avez aussi besoin de produire du contenu qui est différentiel. Et là, à mon sens, ça ne peut être que de la plume humaine, en tout cas jusqu'à présent parce que c'est vraiment ce qui vous distingue. Après ça dépend aussi de hein je vois nous c'est beaucoup pour du SEO, pour hein, des articles, ouais. Ça... donc... Euh... Ouais bien sûr enfin, Ce n'est pas un objectif qu'ils lisent l'article jusqu'au mm -hmm. bout, c'est qu'ils arrivent sur notre site, en, enfin en sincérité, et après de créer des liens vers, vers nos pages qui nous intéressent. tous. Hein. peut-être... Non, sur notre site on a une page on a une page article où euh, voilà on... Peut-être, pour, euh, pour euh, aller vers la conclusion, euh, et pour euh, citer quelqu'un de l'équipe, il euh, y a certains articles qui respectent pas grand chose de ce qu'on a dit aujourd'hui et qui font référence. Ils ne font pas forcément d'image. ils sont parfois très longs, des fois ils jargonnent, et pourtant, euh, ils font référence. Pourquoi Parce qu'ils sont d'un niveau qualitatif, sur un sujet spécifique qui correspondent au pourquoi, pour qui, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur, qui font autorité. Et c'est là où on en revient au tout début du début, il y a le fond, il y a la forme, etc., comment ça se met, euh, euh, les illustrations, pas les illustrations, il faut vous dire que c'est le contenu qui est roi. Sur les réseaux sociaux, certes, c'est une chose, mais sur tout ce qui va relever de l'écrit plus fixe, un peu plus froid, euh, il vaut mieux faire peut-être moins d'articles, on n'est pas sur les réseaux sociaux justement, mais un article de qualité. Il vaut mieux y passer du temps. Et ce qui peut être intéressant, c'est que, vous le savez, bref, les algorithmes aiment bien la fréquence sur les réseaux sociaux, ça c'est un compte, mais les articles, il vaut mieux prendre du temps, prendre sa plume, <coughs> y réfléchir plus à plusieurs fois, le conforter, vous avez la chance de pouvoir le modifier dans le temps pour euh, le muscler, et le feuilletonner dans les réseaux sociaux. Euh, nous, c'est peut-être quelque chose qu'on fait encore insuffisamment, euh, il faudrait qu'on produise plus d'articles. Euh, mais souvent, quand on produit du contenu, on publie euh, un post en disant « Ah, on a fait un truc super chouette, allez le voir, etc. » Et on a passé beaucoup de temps et d'énergie et ça va être finalement peu vu parce que le post, il a une durée de vie qui est est euh, Et puis, hein, normalement, si on a développé un contenu, il y a plusieurs euh, items, il y a, il y a plusieurs angles il y a plusieurs portes d'entrée, et donc euh, ça peut correspondre à plusieurs postes de réseaux sociaux. Donc voilà, ça me semble être une, aussi un bon moyen, parce qu'on n'en a pas parlé, du retour sur investissement de l'écriture web. Alors toujours rien dans le chat, et les gens voient nos paroles, c'est ça euh, Si, il si, y, yes. y a plein de, plein de trucs <rire> sur, là, là, sur, là, là. sur ChatGPT. Ah oui, tout ça. Alors j'ai un tornade d'idées, de, de, de, de, de, de, de propositions, de, de, de bonnes pratiques pour apprendre à l'utiliser. Et on nous dit aussi qu'il y a toujours des, des, des points de vigilance, comme le style d'écriture qui ne va pas forcément être euh, le, le vôtre, euh, le registre de la langue qui va être utilisé, etc. Et au passage on s'est rendu compte qu'il faisait aussi des fautes d'orthographe, oui, ah oui, Parce bon qu'en bon, fait hein. il source le web et, ah, ouais, et, voilà. et il fait avec l'existant. Ouais. Et donc les bonnes pratiques pour conclure. Donc oui, bah, là, ça, voilà, le on a tout dit, hein, c'est une, un, une slide qui, qui résume un, un, un petit peu tout. Euh, donc il y a des problèmes de texte, visuel le SEO, donc on reste authentique, hein, je me ne copie pas de points, euh, mieux vaut que quelque chose de qualitatif que de quantitatif, type trier à pro, et puis donc ces fameuses fautes d'orthographe, mieux éviter. Et puis, euh, bah, on espère que vous avez passé un, un chouette moment, nous aussi. Si euh, vous avez des retours, des remarques, rédigez-les, on sera ravi de les lire. En commentaire, vous pouvez demander à Chat GPT aussi si vous voulez. Et euh, bien, on vous donne rendez-vous pour le prochain café au Thier. Ouais, Merci beaucoup. Salut. À bientôt.